Ivan de Medjugorje, au début il disait il faut prier 3 heures par jour. Et puis là, tout récemment, il disait non, il faut prier 24 heures par jour. Alors, on lui dit, mais on ne peut pas prier 24 heures par jour. Et d'ici, si, voilà, tout ce que vous faites, faites-le avec Jésus, pour Jésus. Vous faites la vaisselle, faites-le avec Jésus. Vous montez un escalier, montez avec Jésus, etc. C'est se mettre en présence du Seigneur sous son regard de miséricorde. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de tout faire avec Jésus, pour Jésus.